Hey salut les amis, content de vous retrouver pour cette vidéo. Salut Salut Kev. Bon, voilà, bah, aujourd'hui, une petite sortie imprévue. Euh, voilà, c'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Donc ici, on va tourner ici un peu dans, dans cette prairie où je sais pas comment on appelle trop. Hein. Une, belle prairie, ouais. une belle petite prairie euh, où on a eu l'autorisation. Donc je suis sorti avec mon Deus, cette fois-ci, disque blanc. Euh, je ne vais pas me mettre en haute fréquence, hein, je vais me laisser en 14 kg et euh, certainement euh, voir un peu le terrain mais euh, je ne sais pas encore quel programme je vais choisir donc on verra bien et puis euh, bah, j'espère faire de belles petites trouvailles et Keke aussi et la dernière fois bon bah, j'ai gagné hein, donc euh, ouais, on verra ce... bon. on verra cette fois-ci parce que bon euh, la DX il descend profond donc oh, voilà voilà surprises. voilà on va peut-être des surprises bah, ouais. Allez on vous laisse, à tout de suite pour le premier son bon les amis, ici premier son 42-44 fixe donc je pense certainement à de l'aluminium mais on va quand même creuser on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme la dernière vidéo très beau son en tout cas, mais sûrement de l'alu ouais, on le voit ici Hop là, le petit alu. Il y a des petites interférences avec l'eau. C'est quoi C'est de l'alu ou quoi T'es sûr Montre-nous ça en direct. Ah ouais, on y a cru mais non. C'est le truc. De euh... Ouais, un truc dans le genre, ouais. Bon, il y a un peu d'interférence, mais je pense que c'est l'humidité en fait. Ouais. Si on a un beau son à 72 fixe, 72-74. Bon, ben bah les amis, ma, ma GoPro, je sais pas, elle a lâché. Donc là, j'avais un beau petit son à 72-73 fixe. Hein. Et hop, je crois que j'ai fait ma première monnaie, elle est là. On va regarder ça ensemble. Hop. Hop. Ouais. Je pense que c'est une monnaie. Prends un peu le truc, le spray. Tant qu'elle est sortie de la terre, on va essayer un peu ce truc-là. Vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Vas -y, vas -y, vas -y. On va essayer d'enlever le plus, hein. plus gros tout de suite. Vas-y. Vas voilà. Bon bah ben, je pensais que ça vaut. Ouais. On verra après séchage s'il y a 2-3 bricoles dessus. Mais première monnaie à peine 10 minutes qu'on est là allez on continue ouais bah les amis super beau son 77-78 fixe hein. elle déousse hein. <rire> voilà elle est là c'est mon bouton j'ai juste passé avec le le pro pointeur malheureusement ma GoPro euh, je sais pas ce qu'il y a eu on n'aura pas pu la faire en direct C'est une monnaie, mais bon, pas mal de terre, tu passes le truc gros, hein tu passes le spray, ouais bah, ouais bah, ce chien a nettoyer vite fait la terre tant qu'elle est humide. Oh, bah regardez, ça se dessine tout seul, vas-y, mais là, il y a mal feu cheveux mon spray ou quoi Hop, Petite 50 centimes. Voilà, deuxième monnaie. Super content. Allez, on continue. Bon, ben, les amis, troisième petite monnaie dans ce trou. Pas très profond. Indice 51, 52. Donc, euh, mais avec un son correct, j'ai quand même creusé. C'est proche de la lune, mais bon, comme on voit, on peut trouver des monnaies avec un indice comme ça. Bon, on voit pas grand-chose, hein Tu viens mettre le spray, Jean-Guy Hein Tu viens mettre le spray <rire> En même temps, je suis chiant, mais lui, il fait rien, fait que de la merde, Aujourd'hui, il fait que de la merde, une peut fois bien, Il peut bien faire ça pour moi. Ah. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, joli je pense que c'est non non c'est pas 50 centimes non, non je pense que c'est un feining je pense je pense que c'est un 50 feining mais je suis pas trop sûr ouais je suis pas trop trop sûr mais bon je vois pas trop bien mais plutôt cool. Allez, bah, on continue. C'est bon. Bon les amis, ici, deux petits sons. On peut venir voir sur la télécommande, comme ça ils verront. On est obligé de faire comme ça parce que ma, ma GoPro elle est cuite. Là j'ai un petit son. Il est où Il est où Il est parti. Ici. On voit pas bien. 87. son 87-88, on va le faire en direct. Et juste à côté, j'ai un petit son à 60, un peu plus loin. Tourner ma neige. Tourner ma neige, ouais, je sais bien, mais bon, y il n'y a pas le choix. Il y a longtemps. Ça ne pue. Voilà. Ça hurle ici dedans. On va chercher. Euh... Ok. Bon, bah, les amis, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un truc hyper lourd. Qu'est-ce que c'est de ce machin ça doit être du plomb, on dirait. Une roulade de plomb. Euh, ouais. Ouais. Et on va regarder le deuxième. Les sont à côté. Ouais, je le bougerai après. Je ne sais plus où il est. Mmh. Il est ici quelque part. 61, 62, 59 Tantôt j'ai fait la monnaie comme ça ouais, Comme c'est gorgé d'eau oh, Apparemment ça serait sorti Là je vois un truc vert mais je suis pas sûr Non c'est pas ça J'ai cru, mais regarde c'est vert Mais je vais pas faire de monnaie en direct. Hein. Eh ben non. Encore un déchet. Pas de chance. Bon, ben les amis, euh, j'ai encore fait une monnaie. Hein. On n'a pas vu, recommence. Ah, bah ben bravo. Super Allez, je vous reprends ici un petit son euh, pff, très faible, à 72-78, mais bon, avec l'humidité tout ça, je vais quand même creuser. Eh ben je crois que j'ai bien fait, regardez. Petite monnaie. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Oh, ben, c'est la petite sœur de l'autre. Ouais. C'est un 50 centimes mineur, je pense. D'après ce que j'ai vu, la tête derrière... Par certitude, ouais, c'est ça, c'est un 50 centimes mineur. Donc voilà, quatrième monnaie, quatrième monnaie à zéro, victoire écrasante pour l'instant, victoire écrasante de mon ami. <rire> Allez, on continue. Ouais, les amis, fois je suis deg, un bel trouvaille, mais je suis deg, je crois qu'il est cassé, un hein, grelot, il est juste là. -haut. Je pense qu'il est cassé. Ah ouais, il est cassé. Merde. J'adore les grelots. J'en ai fait un seul. Ça c'est vraiment pas de bol, quoi. Ouais, il est cassé, malheureusement. Ah, zut. Je ne sais même pas si y a un numéro, on ne le voit pas. Bref. Quand même content quoi malheureusement qui est cassé hum. allez ben, je continue bon ben les copains je vous reprends entre deux à hein, cause que j'ai pas la la gopro, la GoPro. Euh, voilà donc euh, une petite sortie plutôt agréable Le soleil se lève il est quelle heure 11h et des peu près 11 h donc ça fait quoi ça fait même pas ouais, une, 11 heure... Heure moins 10. Ça fait une heure et demie qu'on est ici quoi j'ai déjà fait quatre monnaies un gros lot et Moi que de la merde et Mon poteau que de la merde, je suis dégoûté pour lui. <rire> parce que bah, franchement, ça mais ça arrive quoi. Donc voilà, on va encore continuer un petit peu et puis, euh, et puis on verra. Hein. Donc ça va, c'est gorgé d'eau, mais bon, c'est encore cool. Hein. Vous voyez un peu le paysage, hein, c'est super grand. Hein. Il y en a pour des lustres et des lustres à détecter ici. Hein. Donc euh, voilà, on fait cette petite partie-ci et puis euh, on ira peut-être euh, ailleurs une autre fois. Donc voilà, allez. A tout de suite pour un nouveau trou, enfin j'espère. Bon ben, ma caméra est dégueulasse, mais là les amis, malheureusement, pour notre ami Kev, ça sent très bon, un indice phénoménal, un son extraordinaire. J'étais à 9 chances sur 10 que c'était encore une monnaie. Donc ce sera <rire> monnaie, bouton, médaille. Allez, on regarde ça ensemble. Ah, ça sent la monnaie ça. Ouais. <rire> ça sent la monnaie. Ça sent la monnaie, mais on ne sait pas quoi. Allez, petit nettoyage rapide. Dès qu'elle sort de terre. Ça sent la savoure. Ça sent la savoure. Ouais, ça sent la saveau. Quoi que. Quoique, quoique, quoique. Vas-y, souffle, souffle, souffle Souffle, vas allez, allez. Fais du jus, grand euh, ouais, si, ça sent la sabot. <rire> ça sent la petite sabot, dommage hein. Merde Mais bon, on en est quand même, hein. ça fait la cinquième, je crois Sans commentaire Ouais, sans commentaire, effectivement <rire> Bon, désolé, hein, mon grand Allez, on verra au nettoyage, allez, on continue Ouais les amis, regardez ici, magnifique clé de montre. On vient de la passer à l'eau. Kev Detect, elle est sublime. Une patine de folie, de folie, de folie. En plus le petit ardillon, enfin le petit machin au dessus, il tourne encore. Elle est sublime. Super trouvaille. Tu vois, faut jamais désespérer. Allez, on continue. Bon les poteaux, je suis pas sûr, sûr, sûr, mais... Ça ressemble quand même, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer avant de la retirer. Où elle est, où elle est, elle est là. Ouais, bien sûr, je sais pas trop bien zoomer. Elle est là. On va voir si c'est une monnaie. Ah, hop, voilà Et mon doigt. Il est là. On va la retirer de terre. Hop. Ah, ah. Eh ben non, j'ai filmé pour rien. C'est une douille de chasse. Oh non, nul à fond. Allez, on continue. Bon, les amis, un hein, des derniers trous. Petit bouton, monnaie. Je pense plus à un bouton. Je sais pas, c'est lisse comme un cul à lisse. Bah ben non, c'est même pas un bouton. Non, c'est une petite monnaie. C'est une petite monnaie, mais une petite monnaie euh, complètement savonnette. Ah ouais, elle est lisse, je la sens en dessous de mon dos, elle est hyper lisse. Peut-être que de l'autre côté, je vais savoir euh, l'identifier. Il y a l'air d'avoir deux, trois bricoles. Mais bon, super. Sûrement le dernier trou. Ouais les gars, super, première monnaie. Ouais, ouais <rire> Regardez-moi ouais. ça, la 2 euros. Hyper profond. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais... Franchement, euh, mal aux cheveux, quoi. Ouais. Elle est déjà orange, on ne sait même pas de quelle date elle a. La date elle est dessus, non 2007. T'imagines 2007 et on est en 2019. Ah non 2001. 2001, ah, il y a peut-être quand même un bout de temps qu'elle est là alors. Ouais, ouais. Bon, ben ça, ça finira bien, je crois, sur le dernier trou. Hein. Bah ouais. Hein. Bon, là, on retourne à la voiture, là, on est. Mon détecte est là, la voiture est là-bas. Donc on va voir. Allez, peut-être encore un autre trou, on sait jamais. Tchouz Bon, les copains bilan de cette sortie euh, <rire> cette sortie <rire> euh, vraiment euh, victoire écrasante de chasseur de monnaie donc euh, on a ici une deux trois quatre cinq six monnaies on a six monnaies et un grelot là je suis vraiment déçu euh, qui est cassé mais bon je vais quand même le nettoyer et je vous ferai le bilan à la fin euh, je vous présente ça à la fin, je trouve ça mieux que de faire des photos et tout ça, donc voilà, et ça ici c'est le bilan de mon ami, bah, bah, sans commentaire. mon ami Detect. il a quand même fait un truc vraiment chouette, ça. je ne sais pas ce que c'est, si jamais euh, vous avez une idée de ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, euh, quand on regarde comme ça, euh, ça pourrait être un peu euh, le bras d'une épée avec la garde, mais derrière, euh, voilà, on voit que c'est comme ça. Peut-être Faire un petit nettoyage, on verra cette magnifique clé de montre. Ça, c'est vraiment une belle trouvaille. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, toi, mmh. c'est pas trop ton si, truc. Ça, c'est euh, ça ça, ça, ça, ça, vraiment une belle trouvaille. J'en ai 3-4 dans la vitrine, donc j'aime vraiment bien. Et puis, euh, bah, ça sont, sont superbes 2 euros médiéval <rire> des années romaines, vraiment magnifique. Hein. Encore en bon état, ouais. bien jaune. Bien jaune. Donc voilà quelques balles de mousquet et euh, deux boutons et ici une petite frayeur qui nous a cru. Bon, ben voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette petite sortie euh... Un peu pourri, mais ouais. bon. Un peu pourri. Ça vaut le pour... coup quand même. Un peu pourri pour toi, ouais. mais bon voilà, ça valait le coup quand même pour cette belle clé de montre. Franchement, ouais. donc. Et surtout ça ici la, la petite garde. Mmh. On verra bien. Ouais ça on sait pas ce que c'est. Oh, ah ben je vais retourner le truc pour voir si on nous voit. Ouais ben voilà. Oh, trop fort. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc euh, bah, j'espère que cette petite sortie vous a plu. Et puis euh, on, en remet, on essaiera d'en de remettre une encore. Ici on a eu vraiment. C'était une sortie imprévue. Avec des petites trouvailles imprévues vu que forcément euh, aujourd'hui je bossais et je bosse pas. Donc euh, Franz, si tu vois la vidéo, tu sais que c'est le jour où on était euh, on a en intempérie Jérôme pareil. J'en ai profité, j'ai sauté sur mon détecte et hop, on a été faire une petite sortie en vitesse. Donc voilà. Et on va faire un petit nettoyage et puis vous verrez ça juste après. Bon allez les amis, en tout cas je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait quand même 4 mois que j'avais pas publié une vidéo. Et euh, j'ai vu que vous aviez encore lâché des coms dessus. J'ai fait une centaine de vues en même pas 12 heures et ça, ça me fait super plaisir. Ça veut dire que vous êtes toujours là, que vous me suivez. Et rien que pour vous, ben je continuerai les vidéos. N'hésitez pas à lâcher des coms pour... Euh, si jamais vous voulez que j'améliore ou si euh, ma manière de faire les vidéos vous plaise, donc n'hésitez pas, on fera encore des sorties. Chasseur de monnaie, Kev Detect, à la prochaine, ciao Salut